Mais euh, On étant en manifestation et la police nous a arrêtés, nous alors qu'on a le droit de manifester. Voilà ce qui se passe. Ronine, ça va aller Tu Il y a un arrêt interdisant, un arrêt interdisant les manifestations actuellement sur la capitale, Attends, sur ces ports-là. Peut-être, mais. Euh, il y a un arrêté qui l'a Mais est-ce que c'est un arrêté Un arrêté, vaut quoi va par rapport à ce <rire> petit un arrêté, en fait la constitution dit oui à partir du moment où il y a un arrêté. Euh, bah non, la constitution, elle est dans la hiérarchie oui, je... des normes. Non, il y a des droits, mais il y a des devoirs. Et les devoirs, il faut le respecter. respecter. Alors quand, quand il y a des droits, des devoirs, c'est qu'on est plus en démocratie. Ah bah si, en fait il ah, n'y a pas que des droits, ah bah, c'est n'y si. a pas, pas de droits. Des droits. Ah si, ah, si. c'est pas au ah, si. en fait. ah mais si... Ah Il y a des droits inaliénables. quand même. Ah bah oui, oui, oui, oui il y a des droits Je suis d'accord Il y a des je d'accord a des problèmes pas de la ils vont la gueule, Il m'empêche d'aller la voir. Vous l'avez entendu à ah vous avez mais pas que les rios ils sont dans le il y a pas de soucis, sont... il a là. 149 voilà. Alors mettez... 117,97 Très bien, C'est n'est pas C'est qu'il me c'est bien pratique Il n'a pas son rio, c'est illéal le refus énormément. normalement. refuse, refus d'afficher les rios, c'est illégal, tout simplement. Implicable, merci madame. Et ça, c'est pas un droit Comment Vos collègues nous parlaient des droits. Euh, ma copine est victime de violences sexuelles, ils l'ont les plaqué les contre lui, les les les les les les et vous ils l'ont. Vous ont avez ça, oui, ça, oui, ça, oui, dit, ça, oui, il y a aucun souci. Ils aussi ont arraché ma remence c'est ils ont fait tous les barres Ça va aller connu. Une idée, c'est moi, c'est un problème. Vous avez toujours la même adresse Non. Eh, la consigne c'est si on ne signe rien et c'est tout.